Le sexe, c'est mieux quand c'est spontané, non hmm, Peut-être pas. Tout le monde est tout le temps en train de me dire ça. Ah, il faut que ça soit spontané. C'est tellement mieux quand c'est spontané. Moi, j'ai vraiment besoin que ça soit spontané pour me prendre au jeu. Mais d'où ça nous vient, cette idée qu'on a besoin que ça soit spontané Et est-ce que d'ailleurs, c'est vraiment la meilleure manière de faire Explorons un petit peu. Au début d'une relation, on se rencontre, on a envie d'être ensemble, de construire quelque chose, de se rencontrer, de se sentir désiré. C'est facile d'être dans la spontanéité. La dopamine est là, très haute, on est bien excité. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo là-dessus que vous pouvez aller consulter sur la dopamine, la sérotonine, l'excitation, le désir. Allez la voir pour en savoir plus. Mais donc, au début de relation, bah oui, le sexe est spontané. Mais spontané aussi parce que finalement, on n'habite pas ensemble. Donc, on prévoit les moments où on va se voir, donc il y a quand même une certaine partie d'anticipation. On a beau dire c'est spontané, c'est quand même d'une certaine manière prévu. On sait les moments où on va venir se retrouver. Mais voilà, il y a cette fluidité. Ok, très bien. Le sexe spontané ou le désir spontané quand on a bah, d'un coup une excitation, ça peut venir de plusieurs choses. Alors soit on pense à un moment de sexualité ou on pense à notre partenaire et ça crée une excitation. Soit tout simplement, il y a une vague hormonale qui nous traverse, soit il y a une stimulation, on a peut-être les jambes croisées ou un tissu euh, est en contact avec notre sexe, ça crée une excitation. Enfin bref, tout ça n'a pas grand chose à voir avec notre activation de notre désir. C'est juste cela, ça se passe, on l'utilise. Ok. Maintenant, le sexe prévu. Le sexe où on s'est donné un rendez-vous où on sait que euh, mardi soir, à telle heure, ou mardi soir, on va passer un moment ensemble. Alors, je suis d'accord avec vous, on ne prévoit pas chaque geste, on ne va pas dire il va se passer ça, puis après il va se passer ça, puis après il va se passer ça. Non. Mais plus dans le sens, voilà, ben on choisit un moment, on choisit un temps dans notre calendrier pour cultiver notre relation intime, pour cultiver notre relation sexuelle. Une relation sexuelle qui a été... Euh, prévu d'une certaine manière, Alors, ça veut dire je m'engage à nourrir notre couple, ça veut dire c'est important pour moi, donc j'y mets mon attention. Et puis, à ceux qui me disent, mais quand c'est prévu, c'est moins bon, je leur rétorque. Ah bon, parce que vous, en fait, quand vous allez manger dans un grand restaurant, étoile et Michelin, que vous avez pris votre réservation un mois à l'avance, comme c'était prévu, vous prenez un peu moins de plaisir à manger. Hmm. moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que parce que c'était prévu, je pense que parce que c'était choisi, vous avez anticipé positivement ce repas-là. Et du coup, vous allez le déguster d'autant plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ma perspective Ça vous parle Je vous invite à faire l'expérience. De créer des moments intimité, de créer des rendez-vous. Et ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être... On se bloque trois heures pour faire l'amour ou même une heure ça peut être, on se bloque 10 minutes, on se bloque un quart d'heure, une demi-heure, cinq minutes même pour s'embrasser, se toucher, se caresser. Et vraiment choisir de cultiver notre relation à l'intimité. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience Dites-moi tout en commentaire. Et suivez la chaîne, abonnez-vous, j'ai plein d'autres vidéos sur le désir, sur le plaisir, sur la sexualité, sur le couple. Sonnez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. J'ai aussi toute une conférence en ligne qui est gratuite et accessible en replay sur les lois de la sexualité et sur l'intelligence intime, comment vraiment créer une approche de la sexualité qui soit juste et qui soit belle. Donc si vous avez envie d'aller plus profondément dans ce sujet, n'hésitez pas, Là, le lien est dans la bio.